Un élément essentiel et pourtant souvent ignoré lorsque l'on veut positionner correctement une image dans un document est la notion d'ancrage. Chaque image est ancrée dans le document. Elle ne flotte pas n'importe où, elle est fixée grâce à une encre. Voyons cela. Je prends cette image de ma galerie et je vais la déposer à un endroit de mon texte. Là par exemple. Oui, je la déplace légèrement comme ceci par exemple et je vois que près de l'image ou en tous les cas généralement assez près de l'image se trouve ce symbole qui représente donc une encre de marine cela signifie que l'image est attachée dans le document par cette encre alors par défaut l'encre est toujours fixée dans le paragraphe où l'image a atterri. L'image pourrait aussi être ancrée à la page. Dans ce cas-là, on voit l'encre fixée à la page et l'image ne pourra jamais sortir de la page. J'en reviens à l'ancrage naturel, l'ancrage au paragraphe, l'ancrage par défaut, alors attention ici, l'ancrage a changé. Maintenant, l'image est ancrée, attachée au premier paragraphe. On voit vaguement l'icône le, de l'encre sur ce premier paragraphe. C'est un peu plus difficile à voir que tout à l'heure. Je pourrais déplacer l'ancrage et le remettre dans le paragraphe précédent. ou là Voilà, comme ça, on voit mieux. Quel est l'intérêt de l'ancrage si maintenant je fais de nouveau un clic droit et la propriété, donc nous sommes bien d'accord pour dire que l'image est ancrée au paragraphe. Puis, dans cette même boîte de dialogue, dans l'onglet type, je vois les informations de position et je vois que l'image se trouve à 0,91 cm dans la zone de paragraphe horizontalement. Effectivement, il y a un petit décalage. Et à 0,10 cm, ce décalage est quasiment invisible, depuis le haut du paragraphe. On pourrait changer ces valeurs et mettre par exemple 3 cm du haut du paragraphe et 4 cm de la gauche. Allons-y. Et on voit l'image donc qui se trouve maintenant effectivement à 3 cm et 4 cm du bord supérieur gauche du paragraphe. Alors je peux évidemment déplacer l'image comme cela ou je peux la déplacer à la souris. Notez que par défaut, de nouveau, il y a une, un positionnement du texte par rapport à l'image qui se fait. Alors le positionnement se fait de la manière la, la plus harmonieuse possible. A priori, on a un renvoi du texte de la manière la plus logique possible. Donc ici, comme il y a beaucoup de texte à droite, l'image se met bien à gauche. Si je mets l'image plus à droite, le texte se positionnera à gauche. Si je reviens dans, le, dans les propriétés, je vois que cette fois-ci, je suis à 13,6 cm par la gauche et verticalement à 288 cm du haut du paragraphe où se trouve l'encre. Donc repérez toujours cette encre lorsque vous disposez une image. C'est une information extrêmement importante pour le positionnement exact de l'image. Lorsque l'image est ancrée à la page, elle est alors prisonnière de la page. Si je fais une nouvelle page, ici j'ai fait un saut de page, je prends l'image, je veux la déplacer sur la page suivante, c'est absolument impossible. L'image sera toujours sur la page où elle a été posée. L'ancrage au paragraphe permettra, lui, par contre, de disposer l'image éventuellement sur la page suivante. Donc, Je vais faire apparaître les marques de paragraphe, les voilà. Je peux disposer l'image sur un autre paragraphe, exactement comme je le souhaite, Page en page, mais en tous les cas l'image sera toujours attachée à un paragraphe si j'ai choisi ce type d'ancrage. Si je reviens à l'ancrage par page, à nouveau je ne peux plus remonter l'image sur la page précédente. Donc cette notion d'ancrage va nous faciliter la vie lorsque nous voudrons, nous voudrons positionner une image de manière précise sur une page précise ou dans un paragraphe précis.